Je suis Sergio Gianca, donc je suis un acteur culturel d'une, comment dire, avec une quinzaine, vingtaine d'années d'activité, donc j'ai fait différentes choses. J'ai beaucoup travaillé sur des projets euh, franco-brésiliens et d'actions culturelles à un moment donné, beaucoup sur la ville de Lyon avant de m'engager dans d'autres projets, euh, notamment plus récemment la création d'un bureau qui accompagne des artistes, notamment dans le milieu chorégraphique. Et, et puis, beaucoup d'artistes qui travaillent ou, ou qui ont un background un tout petit peu étranger. Euh, France-Espagne, France-Suisse, France-Russie, France-Brésil. Euh, euh, J'ai aussi une activité d'enseignement euh, à Lyon 2 où je suis enseignant associé, professe, professionnel associé. Et puis pour terminer, ben, je suis engagé dans plein de réseaux, dans plein de projets euh, pour conclure, le festival Jerkoff aussi, que j'ai rejoint il y a deux ans, dont je m'occupe du développement, entre guillemets, euh, international. Je suis brésilien, j'ai vécu 18 ans au Brésil avant de venir faire mes études et puis ensuite de euh, développer mon, mon parcours ici. Ce lien avec le Brésil, il est assez particulier, il est, il est fort. Je travaille avec un artiste brésilien depuis un certain nombre d'années qui développe des projets entre la France et le Brésil. Euh, plus récemment, j'ai été en contact avec des artistes qui sont eux au Brésil et qui m'ont contacté pour essayer de voir comment les faire euh, euh, développer leur activité aussi en France. Donc il y a ce lien fort avec le Brésil. Après, euh, quel est le rôle de, de, de, de, des acteurs culturels Ça dépend déjà d'où on se place. Si on est un lieu de diffusion, moi je pense qu'on on devrait d'une manière générale que ce soit l'attention du Sud en particulier, mais de l'attention des, art, des, des, des artistes euh, tout court étrangers. Euh, peut-être leur réserver un accueil différent, tenir compte de leur parcours. Le fait de travailler avec différents artistes qui viennent de, de, de pays différents, qui ont su, parfois suivi des formations ou des, suivi des écoles d'art ou d'écoles de danse, ou dans les universités, etc., moins identifiables que les, les, les, les conservatoires, les écoles de théâtre, etc., en France. Euh, ils ont beaucoup de mal à, à, à, à, entre guillemets, faire part de ce parcours euh, qui est différent, du fait même de leurs origines finalement. On laisse peu de place aux artistes qui arrivent fraîchement en France. Après, pour les personnes qui arrivent et qui ont des situations subies, d'autant plus, les soutenir, leur laisser les espaces de parole, peut-être leur présenter leur travail avec des... Euh, leur travail artistique avec des moments de rencontre, de dialogue, de manière aussi à rencontrer des publics, à parler des problématiques. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en France euh, parfois pour exprimer ou pour pouvoir euh, développer leur, euh, leur travail artistique en lien avec leur, euh, leurs orientations euh, euh, sexuelles, euh, entre autres. Il hein, n'y a pas que ça. mais Et du coup, avoir aussi une attention euh, à cet endroit-là. Et puis, du coup, essayer tout simplement d'être à l'écoute, je crois. Accepter de. de. de, de faire pas de. enfin. De côté, à côté, euh, et, euh, et d'accepter aussi de revoir ces concepts, peut-être d'essayer de travailler aussi, par exemple entre structures. Euh pour accueillir un artiste, donc euh, essayer d'être peut-être plus souple dans sa programmation euh, euh, en travaillant avec, des, avec des, des... Je parle par exemple d'un lieu qui accueille des artistes, euh, essayer de de, de, de, de de diffuser auprès de, de, des pères ou sensibiliser des pères, peut-être se mouiller davantage, de dire « il y a tel artiste que j'accueille euh, ». Est-ce que ça peut vous intéresser, euh, de, même de prendre le risque, même si vous connaissez pas son travail, parce qu'il y a cette histoire aussi de connaître le travail très souvent, qui fait que parfois euh, c'est une sorte de cercle vicieux. Je le constate beaucoup avec des artistes qui arrivent euh, d'ailleurs. Leur travail n'est pas connu et du coup euh, euh, on ne connaît pas son travail, donc euh, du coup on, on l'invite on pas, on le programme pas, parce qu'il faut créer cette relation. Donc se laisser peut-être, euh, en tant que peut-être collectivement, essayer de d'insuffler cette attitude peut-être d'ouverture et de et de, et de, et de de détente, entre guillemets, par rapport au jugement que vont porter les autres euh, collègues du milieu ou, etc. Tout simplement d'accueillir un artiste ou d'accueillir des gens qui ont des choses à dire avec, euh, en prenant peut-être davantage le risque peut-être de se planter. Euh il y a un travail à faire avec le public pour que le public prenne aussi ce risque et accepte de venir. Euh, je crois que le public peut tout comprendre, peut-être donner aussi euh, plus de, de faire plus confiance au public pour que... Parce que parfois on entend des, des, des personnes responsables de lieux qui disent ⁇ mais mon public, peut-être que ça passera pas ⁇ Le public peut tout comprendre pour peu qu'on lui explique, pour peu qu'on engage ce dialogue, pour peu qu'on ait cette réflexion et ce travail de médiation. Je crois aussi vraiment à l'importance de, de travailler, encore une fois comme je disais euh, tout à l'heure, travailler en réseau, de travailler euh, à plusieurs. Euh, non seulement des réseaux nationaux, mais des réseaux internationaux, des réseaux européens, euh, qui permettent par le biais de, de, de leur groupe de travail qui réunit souvent des, des gens de différents pays, de, de, donc du coup d'avoir des approches qui sont des approches. Euh, euh, euh, comparatives ou qui peuvent être inspirantes, qui peuvent être euh, euh, source de justement de d'analyse, de, de, de, de comparaison, de on peut échanger à partir d'expériences, de témoignages, de choses qui ont été faites ou développées dans dans un pays ou dans un autre, dans un contexte dans un autre donc euh, des gens comme euh, le Relais Culture Europe, euh, le réseau Yotem, dont je fais partie aussi euh, de manière très, très importante, et puis d'autres réseaux nationaux qui travaillent, qui questionnent plus professionnels, qui travaillent sur des questions liées à la danse, ou des réseaux qui travaillent sur des, sur le, la, les pratiques des administrateurs. Tout ça, c'est des endroits de débat, de conversation, de mise en commun, de pratiques, de savoirs, et puis euh, toujours dans un but de, de, de s'enrichir professionnellement, humainement, pour faire avancer les, euh, ce en quoi on croit.